Les curiosités nous attirent tous en général et nous aimons explorer les idées inusitées et créatives. Nous croyons tous avoir besoin d'un peu plus de plaisir et de jeu dans nos vies. Et ce projet est une expérience en conception architecturale. Factory compte vraiment sur ses partenaires. En fait, tout le projet se fait en partenariat avec le Musée des sciences et de la technologie du Canada, Chio, la Ville d'Ottawa et le marché Baye. Nous voyons ici des milliers de ballons. En fait, nous jouons avec la gravité. Cela nous permet d'explorer deux forces, la tension et la compression, qui en réalité sont des images miroirs. Cette action ludique nous permet d'en apprendre davantage sur ces forces. Nous sommes ici aujourd'hui pour le lancement de Starlings One. C'est aussi le lancement de Factory, un laboratoire de sciences de rue ici à Ottawa. Nous sommes extrêmement fiers de faire partie de cette fusion d'art et de sciences. Il s'agit essentiellement de piquer la curiosité dans la communauté. Il y a beaucoup de gens ici de Chio, et nous sommes ici avec le Musée des sciences et de la technologie du Canada. Factory, tous ses partenaires qui créent un environnement pour démontrer que de grandes idées peuvent venir de partout et nous voulons encourager un environnement d'innovation.